Après la préparation du support en bois, 10 sous-étapes, c'est la, la décoration, la deuxième étape avec trois techniques différentes. Ça, c'est la technique en peinture. On fait la peinture directement, après on laque avec la laque transparente, on pose et on répète le travail laqué, poncé trois fois. Et la technique en coquillage, c'est-à-dire les coquillages des huîtres et des hormones. Et le dernier, le plus spécial, c'est la technique en coquille d'œuf. Alors, la technique en coquille d'œuf c'est justement ce que vous faites ici. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu C'est ça. La technique en coquille d'œufs, c'est-à-dire après avoir le support bien préparé, on dessine le modèle au-dessus du support. Avec le rayon et avec un petit pinceau, on met un peu de la laque sur le modèle et on met les coquilles d'œufs au-dessus pour coller. Avec un petit couteau, comme ça, on les casse en plusieurs morceaux, Comme de mosaïque, mais avec les coquilles d'œufs. Et qu'est-ce qu'il fait le monsieur euh, là-bas Ça, c'est la technique en nacre. Euh, pour avoir le modèle comme ça, ce sont la nacre sciée. On dessine les modèles au-dessus. Et aussi, suivant les modèles avec la scie. Pour finir un tableau laqué comme ça, il faut environ 3 mois. Pour chaque couche, il faut attendre de 3 à 5 jours pour le séchage. Mais ça dépend de la température. Donc, si il pleut ou es est limité, c'est plus longtemps. Donc en fait, la technique, c'est on laque, on ponce, on laque, on ponce. C'est ça. On laque, on ponce, on relaque, on ponce plusieurs fois. Ça, c'est pour protéger le bois. La technique en peinture, ce sont des artistes qui travaillent parce qu'ils sont bien formés à l'université. Et pour avoir les couleurs comme ça, on a mélangé la laque transparente, ici. La laque transparente. Avec les pigments, comme ça. C'est comme la peinture à l'huile, mais c'est naturel avec la résine de l mmh. On fait la peinture directement avec l'objeté. Chacun a son style.